Au commencement, il n'y avait que lui. Curieuse équation qui veut qu'un plus un n'égale qu'un. Puis, de ce point central, même pas une tête d'épingle, se construisit ce tout que l'on nomme je, moi-même et soi. Dès lors, comme un mantra, notre existence se dessine en mandala autour de ce creux, du lien originel au mystère de la vie. Alors, pour rompre le cordon, cette plaie cicatrise et nous voilà uniques, je, moi-même et soi. Depuis ce nœud tellurique se tissent nos personnes, Chères et psyché, au propre comme au figuré. Comme poussés par le manque, l'absence du lien ombilical, nous nouons d'autres ponts en un réseau touffu. Je, moi-même et soi. Et c'est un pendule qui dès lors nous anime pour un même mouvement circulaire entre deux forces opposées. Centrifuge ou centripète, c'est pourtant toujours de ce centre que nous nous socialisons. Je, moi-même et soi. Ainsi, on se rapproche. Nos ventres se frottent parfois, ensuite on se sépare, incessant va et vient. Dans l'écho des miroirs, ou dans l'introspection, inlassablement, nous nous cherchons. Je, moi-même, et soi. Car c'est bien d'une quête, d'un jeu de rôle dont nous sommes le héros qu'il s'agit avant tout. Une aventure aux frontières de deux mondes, celui du dedans et celui du dehors dont nous relevons tout autant. Je, moi-même et soi. Un parcours d'équilibriste. Somnambule qui avance sans conscience de l'absence de filet. Soudain, transi froid par l'abîme qui l'entoure, le funambule parfois se replie sur soi. Je, moi-même, ou toi. Un destin d'escargot, si nous ne trouvons ni l'éveil, ni la sagesse pour donner un sens bien à nous, à la trace que nous laissons. Encore une épreuve fatalement ardue pour je, moi-même. Mettre, cela n'y suffira pas. Un si petit trou pour un immense vide. Car malgré notre amour propre, nous nous sentons bien seuls. Je, moi-même et soi. Me, me, me, me, me, me, me. S'accepter tout entier. S'accepter tous ensemble. Voilà l'ultime défi. Différent dans nos corps, différents dans nos têtes. Libérons nos nombrils. Sans crainte de s'affirmer singulier et multiple. Je, moi-même et soi, et nous